Salut à tous, c'est H. LM Et Pantoufle Salut. Salut à tous, c'est H. LM Et bienvenue sur Ocuscopus Cette fois, on est sur Outbreak the New Beginning <rit> <rit> <rit> <rit> Donc voilà, oui, Je, on, on le dit, c'est un jeu indépendant et ils ont une démarche de ouf Ouais, J'attends marcher comme ça <rit> C'est euh, ce qu'on fait de plus naturel euh, aujourd'hui Mais c'est clair <rit> <C 'est>... Attends, <rit> j'ai la marche <rit> C'est un jardin extraordinaire <rit> Il marche vraiment en ordinant les bras et tout, c'est mignon ah, Que faire, que faire <rire> Bah m'aider par exemple Ouais, alors attends, je vais sortir un couteau Putain, c'est bon, j'ai à peine... Putain, c'est bon, voilà. ça m'énerve Quoi Waouh, merci, tu m'aides tellement De rien <rire> Alors il faut que je trouve un flingue, eh, j'ai pas de flingue, t'en as trouvé un, ah, attends mais si j'ai trouvé un flingue Bah si, euh, toi il... tu l'as pris et je l'ai pas eu Ah oh, oh, mince Mais moi j'ai plein de munitions. Et toi t'en as pas <rire> On va collaborer Non <rire> Tant pis Là il y a un bouquin j'avais vu aussi, ouais euh, Ils disent les noirs Ingrid, grid faut rester à Je sais pas ce que c'est, bah à mon avis c'est les gens qui sont euh, qui... qui sont là quoi dans Eh les... j'ai trouvé va, un gueuflin aussi là Bon pis là il, une... il y a un couteau Oh putain on dirait plus ouais. une hache Il y a un couteau aussi, t'as ma... trouvé un autre flingue alors Ouais euh... Je t'ai cité, t'as vu Ouais, <rire> t'as trouvé une hache M <rire> Ah, ah il, il, il ouvrent les portes <rire> il fait quoi maintenant Il m'a fait paniquer hein <rire> <rire> Je tentais pas Ils ouvrent les portes Oui Ils sont dotés d'intelligence Je m'en occupe Ouais j'ai passé le level 2 là. Ah t'es monté en level Ouais et pas toi. Euh, tu vois C'est ça de aider es les sûr... autres. T'es sûr que tu veux pas le fusil Non. Il empoisonnait lui. Malgré ouais, les graphismes ouais. assez euh, améliorés pour leur camp, Ouais Ouais ouais ouais ouais. J'ai pu constater ouais, ouais. cette Ils différence ont... de couleur autour du corps de la victime. C'est magnifique, on dirait des hey, graphismes en HD je précise, c'est du 4K. Ouais, c'est du 4K. A... Oh. Ah, t'es par terre. Ouais, c'est la faute à euh, Voltaire. Ah. <rire> non, c'est de ma faute. Un Mais peu, je là. peux pas t'aider, genre Non, son pote il est là tranquille, il dit, t'es en train de mourir. Eh, alors, eh, quand on meurt, on est, on est renvoyé au menu direct. <rire> ah, eh, <rire> c'est vrai Oui. Et il se passe quoi alors Du coup, moi, je fais comment là T'es seul maintenant. Because I'm too seul, il n'y a personne beside me. Pas de problème en single. Je ne ouais. sais pas comment t'invite. Bah euh, je peux plus te rejoindre en fait. Eh ben attends peut-être que moi je peux. Donc ouais, comme vous pouvez le constater, dès qu'on crève, on crève. Et donc si on crève, la personne s'en va de la partie, elle se retrouve éjectée dans le menu. Et donc là, on se retrouve à essayer de s'expliquer, se, de, de, de se dire comment on va se rejoindre à tout le bordel. Et en fait, finalement, bon, on n'arrive pas à se rejoindre, on est obligé de recommencer. Et là, on est là... Si, c'est bon, on peut faire comme dans heureux. On peut pas, on peut pas, en fait, on peut pas. <rire> on peut pas, pas, pas, pas, pas, on peut pas, pas, on peut pas, pas, pas, pas, pas, pas, pas, pas, pas, pas, pas, pas, pas, pas, pas, pas, mais j'ai plus de balles. <rire> je suis poursuivi. Ok, mais j'ai plus de balles. Je suis poursuivi. Ok, mais j'ai plus de balles. Je me tape sur la panse. <rire> mais j'ai plus de balles. Ok, je suis poursuivi. Mais j'ai plus de Ok c'est le stress qui fait ça voilà, c'est la saucisse Ouais Pourquoi ah. je pense qu'il doit être près de toi Si je l'entends c'est qu'il doit être aussi près de moi non L'esquive T'as de... fait une... On peut faire une esquive Non Enfin on peut, mais en fait on peut pas vraiment Enfin si on peut, mais on peut pas vraiment Enfin si on peut, on peut pas vraiment Enfin si on peut, on peut, enfin, si on peut ah on peut pas Ah pas tu vraiment. bugs. Eh <rire> hey Je suis dans les toilettes moi. je suis dans les toilettes Waouh waouh waouh Et je vais crever et je suis mort. Ah non. Bah attends, il devait y avoir un problème. Ouais, j'ai pas trouvé cette partie très drôle. Enfin, c'est pas censé être drôle non plus, mais. Voilà, pour énumérer les points positifs, ça ressemble énormément à Resident Evil, ça c'est sûr, il a pas à chier. Hein. Euh, à Resident Evil premier du nom, bien évidemment, hein, pas, pas, pas les suivants, pas Resident Evil 4 ou 5, donc du coup, voilà. Euh, le, le système de combat aurait pu être sympa, donc les, le système de déplacement et tout ça. En fait, tout ce qui est copié de Resident Evil, c'est cool. Mais il y a le reste. Peut-être qu'ils auraient dû mettre un peu moins dans les graphismes. C'est tous, tous les mêmes bureaux qu'on visite, tous les mêmes endroits, on récupère exactement les mêmes choses. J'ai ressenti de la lassitude dès les dix premières minutes, donc du coup, il y, y a un problème, je pense. Et puis, le système de tir, qui est un peu baisé aussi, euh, j'ai l'impression que, que le mec il tire pas quand il tire. Il n'y a pas de recul y a pas y a pas cet effet de ça rajoute pas à l'ambiance on rentre pas dedans quoi ouais c'est ça je trouve aussi ouais, ouais c'est un peu dommage putain quand on sait qu'on était à 87% de la fin ça fait un peu chier mais bon tant pis ma foi et je trouve que les personnages quand ils avancent ils ressemblent aussi à des guignols <rire> ça c'est fait... indéniable ouais voilà quand ils avancent c'est vraiment genre bonjour en remuant les bras comme un gros mongol genre de faire ça de genre de remuer les bras comme si les gens voyaient mais on va pas <rire> Ben C'est un, un peu chiant. Mais voilà, si vous voulez qu'on fasse la suite, n'hésitez pas à le dire dans les commentaires. Euh, n'hésitez aussi surtout pas à liker la vidéo si vous avez aimé euh, cette vidéo euh, que nous, on n'a pas aimé. <rire> et euh, et abonnez-vous hein, si vous voulez en voir davantage. Et puis ma foi, ben, ce sera la fin de cette vidéo. Voilà. Et Du coup, je te laisse dire H le mot de la fin et en même temps, je me tape sur la pince. et pantoufles. Pantoufles à la prochaine les gars.